Bonjour à tous. Nous sommes dans une situation vraiment particulière aujourd'hui parce que euh, les Russes ont mis à exécution les menaces euh, en attaquant euh, l'Ukraine. Les bombardements ont commencé, les attaques ont commencé, il y a eu euh, des morts. Et à cause de cela, bien, il y a un grand, grand bouleversement qui se produit au niveau euh, de l'économie. Et il euh, euh, faut dire qu'on était à la fin quand même euh, au niveau de, de, de tout ce marché haussier, là. Probablement, c'est ce qui pourrait inciter à faire éclater le marché. L'or et l'argent explosent littéralement. C'est pas de s'en réjouir ou de s'en euh, ce n'est pas la, la, la raison, mais je voudrais peut-être vous montrer certains graphiques qui vont vous euh, rappeler euh, probablement ceux qui n'ont pas connu ces événements-là. Euh, L'effondrement des tours du 11 septembre, là c'est peut-être pas aussi euh, important au niveau euh, mondial, mais ça pourrait vraiment, euh, le conflit qu'on vit en ce moment, que les Russes euh, vivent en ce moment avec euh, l'Ukraine, euh, qui était anciennement associée à l'Union soviétique avant le démantèlement de l'Ukraine, Union soviétique. Donc, euh, et euh, je pense que les menaces qui ont été faites par euh, Biden, euh, ça fait assez longtemps qu'il menace et que euh, l'OTAN va jouer dans des qui euh, qui... Euh, excite euh, la, la, la, la, la, les Russes euh, Vladimir, Vladimir Poutine qui a vraiment euh, fait un avertissement hier très très sérieux à, à la télévision euh, russe euh, pour euh, avertir que ceux qui voudraient euh, attaquer la Russie euh, euh, trouveraient euh, une force assez impressionnante euh, parce que euh, la, les, les Russes sont vraiment armés même à parler de d'armes nucléaires je pense pas qu'il irait jusqu'à là mais peu importe c'est grave ce qui se passe en ce moment sur la planète et euh, Peut-être que c'est la troisième guerre mondiale. Qui sait? Euh, probablement que les pays vont commencer à appuyer. Je sais qu'il y a Bachar Al-Assad qui, qui, qui a appuyé la Russie. Euh, les Chinois, c'est pas encore clair, mais je pense qu'il y a eu un appui euh, géopolitique parce que c'est pas loin. Mais on va voir tout ça. Mais la, la, une des choses qui pourrait être la conséquence de ça, c'est que les élections américaines pourraient être... les mi-mandats pourraient être arrêtés. Et euh, moi, je vous dis que tout est stratégique. Les États-Unis, avec Joe Biden, un président faible, euh, a ont en fait en sorte que beaucoup d'attention de, de, de, soit détournée vers ce conflit euh, euh, ukrainien, euh, mais euh, avec la, la, la politique intérieure, là, au niveau des États-Unis, euh, c'est tellement catastrophique, et surtout, les, les démocrates ne veulent absolument pas que les républicains emportent euh, les, les mi-mandats, donc euh, peut-être que c'est tout un dé euh, détourner l'attention de, de, de ce qui se passe réellement, mais quand même, on a un vrai conflit, là, et il faut le souligner, et aussi la, la fameuse... Euh, j'en parlerai presque pas parce que, dans le fond, la folie est terminée, la, la folie du COVID est terminée. C'est un peu partout que des déconfinements. Seul ici au Québec encore, le, le, ceux qui sont au pouvoir, qui méritent au plus profond, euh, ils continuent à, à maintenir leurs idiocies euh, de mesures sanitaires euh, qui n'ont pas plus lieu d'être. Donc, euh, en tout cas, on est là-dedans, mais c'est à la fin, là, et euh, j'espère de tout mon cœur que le gouvernement de la CAC va, euh, va disparaître de la carte. Et il euh, faut souligner aussi que hier euh, Trudeau euh, a enlevé la loi des mesures d'urgence, la loi des mesures de guerre, j'ose le dire, là, euh, même si est, le nom a été changé en 1988, la loi de mesures d'urgence a été levée hier. Bien, la raison est très simple, c'est pas compliqué, c'est que le Sénat, euh, probablement avait voté contre... Euh, euh, même, même si le, la, la, la Chambre des communes a voté pour, là, avec euh, Jack Mixing, là, euh, le NPD, là, qui se sont vraiment euh, discrédités au plus haut point là, en, en appuyant Trudeau, parce que les, les conservateurs et les blocs québécois ont voté contre la loi des mesures d'urgence. Et euh, là, c'est le, le, le NPD qui était vraiment... Euh, euh, excusez, c'est le Sénat euh, qui était euh, en train de dire non. Euh, on a écouté sur... Euh euh, on a écouté là, euh, quelques sénateurs qui n'appuyaient pas du tout cette loi des mesures euh, d'urgence, qui à leur avis étaient trop lourdes pour euh, ce qui arrivait en ce moment à Ottawa. Euh, donc Trudeau voyait la soupe chaude et a dit non, c'est terminé, on a réussi. Mais l'histoire dans tout ça, c'est que Trudeau a perdu complètement la crédibilité euh, du Canada, là, au niveau mondial, et il faut que ce gouvernement-là, Trudeau, qui est un gouvernement minoritaire, il faut qu'il disparaisse, euh, je parle là, pas disparaître physiquement, là, mais que le, le Parti libéral doit perdre des élections et euh, on doit retourner à quelque chose de plus sain, et surtout euh, en ce moment, le contexte géoéconomique euh, et géopolitique, ce qui se passe en ce moment avec la guerre de l'Ukraine, il y a une grande crainte sur les marchés, euh, on va le voir euh, tout à l'heure, Nasdaq est en train de perdre beaucoup, beaucoup de plumes, le VIX commence à exploser, euh, l'or et l'argent explosent, mais euh, je voudrais faire des analogies, des analogies à ce qui s'est passé euh, au crash de ben, l'an 2000, et ensuite après les attaques là, des deux tours, là, World Trade Center, et ensuite euh, comment l'or a performé pendant 10 ans à peu près, dix ans, neuf ans, dix ans, et on est peut-être, à, à, à, à l'or et l'argent, on est peut-être dans la même situation, en tout cas, ça ressemble beaucoup, on vient d'avoir une un, un explosion euh, des euh, de l'or et de l'argent, est-ce euh, que ça va dû, demeurer, je ne sais pas, mais ça semble à ça, qu'on est en train de casser la tendance là, le, qui était comme euh, stationnaire durant euh, vraiment pendant, ben, ça fait plus d'un an, là, un an et demi, là, qu'on était dans une tendance euh, consolidation, et là, on vient de casser ça. On va voir ce qui va arriver, euh, mais au niveau des indices, euh, ça ne va pas très bien. Euh, bon, ben on va aller voir ça. Dans le fond, euh, ce que je voulais vous partager, vous irez lire c'est un article que j'ai pris sur Zero Edge, qui décrit, euh, l'article décrit un peu ce qui se passe en ce moment sur la planète. Là, euh, et euh, il y a peut-être, euh, je vais vous placer ça comme ça, peut-être quelques... Euh, quelques euh, des nouvelles là, là, dans l'article euh, bon qui, qui, qui parle un peu de, de la raison pour laquelle il y a une, euh, un point de rupture là qui vient d'arriver en ce moment. Le pétrole vient de franchir le 100 le baril. On est au-dessus de 100. Donc, euh, cet été, quelqu'un l'avait prédit, là, un économiste. Donc, euh, on va probablement dépasser le 2 euh, euh, du litre à la pompe. Je parle ici au Québec. Euh, donc, euh, non, c'est pas très bien. Euh, le chômage, euh, je ne sais pas ce qui va Arriver. Au niveau des, il y a une chose qu'il faut comprendre. Au niveau des, des, des, des automobiles usagées, ça aussi c'est un autre... Je voudrais mentionner ça. On a eu une explosion littéralement des prix là, des, des voitures usagées. Mais là, on pourrait, euh, des, les plumes pourraient retomber un peu. Et là, on va probablement retomber à un... un, un un crash de de, de ces prix-là qui ont été euh, exubérants au niveau des des euh, de, du résidentiel ça aussi ça me fait un peu de peine parce que il y a plusieurs personnes qui ont acheté des maisons euh, avec une surévaluation et là probablement le marché va se calmer à cause de tout ce qui se passe en ce moment et euh, le marché boursier est en train de cracher là euh, euh, peut-être que ça va s'amplifier on va aller voir ça donc euh, dans le fond là au niveau géopolitique euh, le grand événement qui est le point de rupture c'est vraiment l'attaque euh, de, de, de l'Ukraine de la part des Russes et euh, ça, c'était l'événement principal. Mais il y a beaucoup de points de convergence en ce moment-là qui, qui, qui arrivent. Là, comme on vient voir le crash de l'or, le prix du pétrole aussi qui, qui, qui explose, euh, le... Euh, c'est... Euh, OK, ça c'est à peu près... J'avais peut-être quelques... Non, je pense qu'on va laisser faire là-dessus. On va aller voir tout de suite euh, les graphiques. Euh, je vais aller voir ça comme ça. OK, bon, c'est pour vous montrer un peu, là, euh, là, le marché bon est ouvert, donc on peut euh, tout de suite regarder ça. De euh, toute façon, les futurs euh, ne regardaient vraiment pas bien euh, au niveau de euh, des... des... Des, des indices, excusez. Euh, en ce moment, ben, le Standard Poor's perd 88 points. Le Dow Jones, c'est euh, 690 points. Et, et ce que je voudrais vous montrer euh, ce matin, c'est vraiment le, le, le, la tendance, mais sur le long terme. C'est des graphiques mensuels que j'aime beaucoup utiliser pour euh, comprendre ce qui se passe réellement euh, sur les marchés. Et avec euh, euh, cette configuration-là, c'est vraiment pas beau. Regardez ici, c'est ce qui est arrivé en 2020. Et on n'est pas encore euh, à la fin de la tendance haussière. Là. On voit ici la ligne, ça c'est sur le Dow Jones, c'est à peu près la même chose sur les autres indices. Sur le Nasdaq, c'est encore euh, plus euh, désastreux, ce qui se passe, et on va le voir les... les les différents, euh, la, la GAFA, les GAFAM et d'autres titres là, euh, des technologies parce que le Nasdaq est surtout en matière technologique et regardez ce qui se passait euh, comme en 2000 là, on est en train de, la, la, la bulle est en train d'éclater donc euh, on se trouve à avoir justement ce rouge ici là, qui nous montre qu la, la, la hausse là, du marché là, euh, commence à, à disparaître donc euh, euh, c'est ce qui se produit au niveau des technologies. Au niveau de l'or, ben là, c'est ça, comme je vous dis, on a eu euh, la cassure ici du couloir, du long couloir de consolidation. Euh, au niveau de l'argent, c'est aussi euh, moins évident, là, mais quand même, je pense que là, on va, on va voir. On n'est pas encore à, à une montée, là, mais je pense que les, les, euh, la situation actuelle pourrait faire en sorte que l'or et l'argent vont continuer à, à, à monter. Avant d'aller voir les, les, euh, ben, le pétrole, peut-être regarder ça, euh, OK, on est rendu à 98, euh, euh, j'ai vu 104 à quelque part. C'est peut-être le pétrole de, de, de Brent, en tout cas, peu importe. Là. On est vraiment en montée au niveau du pétrole et c'est loin d'être terminé euh, à cause du, de, de la, du contexte géopolitique. Euh, OK, ça, je voulais vous montrer ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous... Ah, OK, au niveau de l'or, ben allez voir un peu euh, euh, ce qui s'est passé euh, euh, lorsque le, le, le, le, le renversement... Euh, bon, on est à peu près... Euh... 2000, là. Renversement de tendance à la hausse, on ne reviendra pas sur ce qui est arrivé en 1970, là, avec la hausse de l'inflation et l'or qui a explosé, mais surtout avec... Euh, euh, on avait eu une longue consolidation de, de, de 80 jusqu'à 2000. Et ce qui est arrivé ici, 2000... Euh, euh, à peu près, on a eu le, le fameux crash là, de, de l'an 2000, là, qui était euh, 2000 dans ces coins-là. Et 2001, on a eu euh, un événement qui est arrivé, ça se trouve être le, les World Trade Center, les deux tours qui ont été attaqués. Là. Peu importe, on ne veut pas rentrer dans aucune théorie de ça. Là, mais le, le, cet événement-là est arrivé et c'est là que l'or a explosé. Mais je me souviens encore, j'étais dans ma voiture, j'écoutais, le, le, je me demandais ce qui se passait au niveau de l'or. On avait eu une montée euh, soudaine. Euh, vraiment impressionnante parce que je suivais l'or. J'avais vu le cru ici, mais j'ai dit, l'or, je ne sais pas ce qui va arriver. Et euh, le... Euh, septembre... Octobre, septembre. Je pense que c'est simple, simplement ici. J'avais vu l'or, en tout cas le prix vraiment exploser et c'était un renversement à partir de ce temps-là. Là. Et euh, l'or s'est mis à monter, monter, monter et on est parti de à peu près euh, 300 là jusqu'à le le, le qu'on a atteint c'est 1858 1860 dollars en 2011 et ensuite on a eu une longue longue consolidation et là on est ici et euh, l'événement qu'on vient de connaître serait peut-être, je ne dis pas que c'est ça, serait peut-être, on voit sur les indices ici, ça semble vraiment un renversement, un renversement de tendance qui, euh, là, c'est sûr que ce matin, on avait euh, à, euh, 53 je pense, de montée, là, on est rendu à 27, là. ça déchouffe un peu, là parce que la peur, c'est sûr, engendre des montées impressionnantes au niveau des valeurs refuges, surtout euh, de l'or des métaux précieux, là, parce qu'au niveau du Bitcoin, c'est pas euh, ça, ça suit pas mal la, la technologie, le bitcoin. Là. donc euh, Mais au niveau de l'or, euh, comme je vous dis, on est peut-être à un changement de tendance. On va voir ce qui va arriver les prochains jours parce que le conflit peut s'envenimer au niveau mondial. Et euh, si on est à ce niveau de tendance-là, l'or et l'argent euh, vont continuer à, à monter euh, pendant assez longtemps. On serait peut-être à ce fameux revirement-là. On va suivre ça. Donc, euh, avant d'aller euh, euh, terminer, là, peut-être avec euh, ce qui se passe sur l'économie parce que les, la fameuse montée des taux ah ben on peut regarder ça tout de suite ensuite on y finir avec les technologies. La fameuse montée des taux là, euh, qui était prédite là, par un peu tout le monde, comme je vous avais dit. Moi, je n'y crois pas. À long terme, les taux d'intérêt euh, ne vont pas exploser. Là. Et la, la raison est très simple, c'est que Jérôme Powell, même s'il a menacé de euh, bon, monter 7-8 fois les taux d'intérêt en 2022, à cause de la situation, non seulement géopolitique, à cause de toute euh, la situation de l'exagération euh, qu'on a connue au niveau de, de, de tous les bulles, là, le, le, le, autant au niveau des bulles, la bulle technologique, la bulle euh, euh, des actifs comme l'immobilier, euh, la bulle de d'à peu près tout là, eh bien c'est en train de crever. La bulle des technologies aussi là, c'est en train de crever. Et euh, la spéculation qu'on a eue depuis les derniers jours sur la montée des taux, ben, c'est tout simplement un discours. Euh, euh, oui, Powell va peut-être monter les taux, mais d'après moi, ce qui va arriver là, euh, donc pas à cause de, du conflit de l'Ukraine, mais à cause de la spéculation en ce moment. Euh, de, de, des marchés là, de ce qui pourrait arriver sur les marchés euh, je pense que les gouvernements vont faire la même chose qu'en 2022 ou peut-être vont attendre que la bulle creuve complètement là. Euh, mais il va y avoir de l'intervention euh, au niveau des médias, là, on va commencer à, à reparler de réinjecter de l'argent peut-être le fameux salaire de base universel, hier j'en parlais avec mon fils c'est peut-être là que, que ça va arriver j'en je, ai aucune idée mais euh, c'est sûr que le, ce qui est arrivé depuis deux ans, là, la, la crise du coronavirus virus. Là, euh, beaucoup, beaucoup euh, de, de personnes se sont enrichies. Là, ça va comme commencer à dessouffler, mais il y a beaucoup de la pauvreté là, a été comme, euh, plus omniprésente parce que beaucoup de personnes ont, ont lâché le système, d'autres ont été... Euh, euh, floué à tous les niveaux. Mais là, euh, si le marché crache, il y a pas mal tout le monde qui va subir les, con les conséquences. Euh, donc, euh, peut-être qu'on pourrait avoir beaucoup d'interventions au niveau d'injection de, de, monétaire. Euh, la Fed euh, ne pourra pas euh, relever les taux à long terme. Euh, elle n'a pas le choix, comme je vous ai montré souvent, euh, à cause de, de la situation économique, qu'on est dans une économie tout à fait soufflée. Et euh, on va aller voir pour terminer, justement, les les fameux euh, titres technologiques, là, on ne peut pas les voir. On ne peut pas tout voir les titres, les titres technologiques, mais euh, en, en gros, puis c'est sur des graphiques euh, mensuels, donc ça donne une très, très belle image. Je me souviens encore lorsque Facebook, on a mis l'action, je pense, je pense que c'était à 30... 35 40 peu importe. Et euh, l'action n'avait pas euh, arrêté de monter depuis ce temps-là. Et aujourd'hui, on a le crash là, de Facebook, là, qui est vraiment un, un, un crash euh, évident. L'action euh, a, a commencé à dégringoler euh, en, en une journée, là, mais ensuite, on continue la descente. Et euh, ce qui est arrivé dans presque tous les crashs euh, lorsque la, la, la, la montée, la montée, la, la, tendance euh, haussière euh, se termine, eh bien là, on a une cassure d'une longue tendance et là, on est vers le baissier. Au niveau d'Apple, c'est moins évident. Amazon, Amazon. C'est sûr que les, ces, ces gros géants-là vont probablement, euh, même s'ils vont subir la correction avec tout le reste, là, vont, euh, vont probablement demeurer. Euh, Microsoft, Google. Parce que sur, je vous montre un graphique euh, euh, mensuel, parce que c'est vraiment plus évident sur le graphique mensuel, euh, Netflix, Netflix, regardez, tendance, et qui est à la baisse, et il n'y a rien qui change, qui semble changer à court terme, euh, Tesla, euh, Twitter, euh, oui, aussi, mais oui, oui, Twitter, euh, pas, je ne le surveille pas beaucoup, euh, ça, c'est Alibaba. Ça, c'était vraiment la baisse. Et euh, vous donnez une comparaison, par exemple, euh, Bitcoin euh, qui suit les technologies. Regardez, là, si vous voyez un, un peu ce qui est arrivé euh, avec euh, Netflix ou surtout euh, Tesla. Là. Tesla, regardez le graphique, là. et euh, Bitcoin. Euh, qui suit vraiment la tendance des technologies. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, d'après moi, la, euh, je ne pense pas que la, la chute soit terminée, mais ce qui va arriver avec euh, cette chute des technologies, et la chute du bitcoin, ben, probablement qu'on va reprendre un creux. Euh, Munger, Charles Munger, vient de dire euh, il y a deux trois jours que le bitcoin, c'est comme une maladie vénérienne. Donc, euh, euh, ça aide pas à la cause du bitcoin il euh, y a le fameux euh, euh, le fond là arc là de Cathy Wood là qui est en pleine dégringolade ça il faut le comprendre là, que c'est assez important parce que ce fond là Cathy Wood qui était une nobody est devenue une vedette de Wall Street et maintenant son fond dégringole continuellement et euh, on va voir quelques actions aussi pour vous montrer ça, ça se trouve, être l'action de Donald Trump, le Digital World Acquisition qui vient d'être émis. Et je vous en ai parlé ici, comment l'action grimpe à 52, 54 dollars Et là, on est rendu, on a piqué, là, mais on est rendu à 82 dollars Et l'action, pour moi, va continuer parce que, dans le fond, les républicains, même le social, True Social, qui se trouve être le nouveau réseau de Donald Trump avec des difficultés parce qu'il y avait trop de monde qui voulait s'inscrire. Donc, euh, euh, c'est assez important comme euh, conséquence au niveau. Et il faut comprendre que les actions boursières, euh, euh, euh, souvent à cause de, de, la, de la masse des gros investisseurs, déterminent, déterminent pas mal ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, euh, avec euh, l'action de Donald Trump qui… Euh, de, de, « Digital euh, World Acquisition », euh, ça donne un, un son de cloche là, que euh, les républicains sont en grande force aux États-Unis. On parle ici au, au Québec, même si on parle contre Donald Trump. Moi, je ne suis pas américain. De toute façon, je l'ai toujours dit. Pas, je ne veux pas avoir une opinion là-dessus, mais euh, je vous dis quand même que non, c'est euh, assez révélateur. Et... Euh, <rire> Deux actions qui... Euh, ben, Pfizer. Pfizer, on sait qu'ils ont le fameux vaccin. On sait qu'on est à la fin de la pandémie. Même il y en a plusieurs qui vont continuer à nous faire peur là, en disant que ça va continuer. Mais euh, Pfizer et Moderna, euh, c'est deux, deux en tout cas deux vaccins là, de, de, de la gamme là, de vaccins qu'on a à Et Moderna, qui était une toute petite, ben, petite compagnie, c'était pas quelque chose d'épatant. Euh, L'action est partie à peu près, ben, a été émise en... 2019 à 21 et elle, est, elle a atteint 500 au top et là elle est en train de déconfler, 146 euh, Pfizer c'est pareil. C'est pour vous montrer que la pandémie s'est terminée, là on, va, on regarde surtout ce qui se passe au niveau euh, mondial, là, au niveau euh, ben, des, des indices, là. la peur est omniprésente là, en ce moment sur euh, un peu tout ce qui se passe sur la planète, Peut-être pour terminer, on va voir euh, le plan global. C'est euh, le site que vous connaissez peut-être, Finvis, qui se trouve à être un peu tout ce qu'on peut voir. J'aime beaucoup ce site-là parce que c'est une vue d'ensemble de tous les marchés, euh, à peu près tous les marchés sur la planète. Aussi, euh, les, les, non seulement les marchés, mais les, les futurs sur euh, l'énergie, les, les bons du trésor, euh, le grain, euh, euh, les monnaies. Donc euh, là, ici, ce grand, on fait ça comme ça, là, charte là, et on a un tableau d'à peu près tout ce qui se passe sur la planète. Et c'est ben, à peu près là. Dow Jones on voit que sur le long terme ici mensuel je l'ai mis là on est en chute libre là, euh, Standard Poor Nasdaq euh, donc euh, euh, là on a jusqu'à 2017 le VIX est en montée donc c'est l'indice de la peur Dax c'est en ca casseux aussi euh, le marché semble le marché aussi qu'on a connu là, euh, depuis janvier je vous avais dit janvier est toujours un précurseur de ce qui va se passer dans l'année 2022 comme je vous avais dit euh, probablement on va avoir euh, peut-être un crash ou du et vient mais là, on est pas mal, ça semble pas mal, en tout cas, une grande crainte. Et on dit que c'est à cause de l'Ukraine, pas simplement à cause de l'Ukraine. Ça peut précipiter euh, les indices, et, euh, euh, mais euh, la réalité, c'est que euh, la crise est. est on était dû, là, pour cette correction-là, parce que les marchés ont été soufflés par la Fed. Mais comme je vous dis, les conséquences, les gouvernements, les, les gouvernements de tous les pays, que ce soit en, ben, en Europe, ici, aux États-Unis, au Canada, peu importe, vont commencer à parler, là. Ils vont commencer à sortir le discours, qu'il faut réinjecter de l'argent dans le système, qu'on ne peut pas laisser tomber les bourses, et que les citoyens, c'est peut-être là que je vous dis, le salaire de base universel va venir. Et euh, j'ai lu un article dernièrement qui qui disait que le plan de Claude Schwab là, pour la mondialisation ne semble pas avoir fonctionné. En tout cas, ils vont peut-être prendre d'autres moyens pour continuer leur euh, fameux plan. On n'a pas le temps d'en parler parce que je termine avec euh, ça, là, ce tableau-là. Sont... Excusez, ici, on a le... Le crude oil, l'huile, et ça, c'est le Brent. Là. 104, c'est ça que j'avais vu. 99, en ce moment, le, le, le, le pétrole le Whitty, là qui se trouve être américain, et ça, c'est le, le Brent, là, la, la, la mer du Nord, qui est à 104, c'est ça que j'avais vu. Euh, au niveau de la gasoline, bon, ça, ça monte, c'est sûr, c'est le prix euh, 3 on est rendu. Je pense que c'est le prix aux États-Unis, au niveau du, du galon. Euh, L'huile de chauffage, gaz naturel, on avait eu une montée. Euh, L'or, euh, regardez, c'est ce qui était un, un, un, important de constater ici. c'est euh, Je vais peut-être faire un refresh parce qu'on a peut-être eu une petite... Euh euh, l'or, euh, non, on est plus 28, mais regardez, c'est 1939 qu'on est rendu. Euh, l'argent ici, c'est moins évident, mais comme je vous dis, si l'argent explose, l'or, euh, si l'or explose, l'argent va exploser, mais elle explose de manière plus rapide. Euh, donc, euh, c'est à peu près ce qu'on voit sur le plan général. Le platine a changé de direction, le cuivre a déjà été assez fort, palladium, euh, ça, ça se trouve être euh, au niveau des. De, de, de, euh, euh, de la nourriture, là, les, les, les troupeaux, les. Le porc, tout ça ici. Et euh, c'est tout à ben, C'était déjà à la hausse. C'est l'inflation qu'on constate dans nos paniers d'épicerie. Euh, bon, tout est à la hausse. On est vraiment... ben ça, c'était déjà entamé. Là. Il n'y a pas rien de nouveau. Et surtout avec les menaces de guerre, et peut-être menaces de guerre mondiales, on pourrait vraiment avoir un, une précipitation de tout ça, là, tout ce qui se passe euh, sur euh, la planète. Donc, euh, on est à peu près dans une situation là, euh, de changement de paradigme qui pourrait... Euh, euh, se poursuivent, comme le VIX, ici, on a simple, simplement ce petit euh, boulot là Le VIX change rapidement de, tenda de tendance et explose rapidement, mais se corrige aussi rapidement. Donc, c'est la situation actuelle. Donc, euh, euh, peut-être Probablement, là, c'est plus simplement une question de peut-être. Je pense qu'on est en changement de direction. Euh, en tout cas, pour quelques mois, là, ce qui peut arriver, bon, je vous dis, ça peut être un crash, une poursuite de, de baisse ou une baisse euh, lente et pénible ou un crash. Mais le gouvernement, les gouvernements vont être obligés de parler. Et en mars, ce qui s'en vient, c'est les taux d'intérêt. Il va falloir qu'on suive ça de très près parce que les taux d'intérêt vont... vont ils vont donner un autre boom au marché. Mais moi, je pense que Jérôme Powell, euh, ce qu'il va faire, bon, ils vont dire à cause de la guerre, tout ça, il faut, ou les menaces de guerre, tout ça, il va falloir euh, peser moins fort sur la hausse des taux d'intérêt et un peu tout le monde sur la planète va faire la même chose. Donc, euh, on suit ça de très près parce que, comme je vous dis, c'est probablement des changements de paradigme qui sont confirmés. Les marchés, c'est pas très, très jojo. Donc, euh, et l'or, comme je vous dis, l'or et l'argent, eux, euh, ben, malheureusement profite de ces événements là mais c'est pas simplement en une journée qu'on détermine un changement de tendance il faut que la tendance se prolonge mais moi je pense que c'est peut-être là euh, qui va être le changement là, pour la hausse à long terme on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos